Je ne, veux pas, je ne peux pas détruire l'autre. Voilà ce que m'envoie ta structure. Tu ne veux pas détruire l'autre. Donc ça me dit que, en fait, tu as l'intention de détruire les autres. C'est comme ça que tu envisages la réussite professionnelle. Donc tu es sur un niveau d'existence où il y a toi, il y a les autres. Les autres, c'est un mur. Toi, tu as un, un marteau-bélier. Enfin, tu as un bélier, tu fonces dessus. C'est ta manière d'envisager les relations. Euh, les relations de... Euh, les relations sociales, les relations de réussite. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose de très young, de très extérieur, de très structuré. Et euh, ok, tu, tu ne tiens pas en compte de ta sensibilité, tu, tu ne tiens pas compte de, de ta subtilité, pas de, pas, de pas de ta sensibilité, de ta subtilité que tu pourrais mettre au, en, au service non pas de ta structure mentale qui veut défoncer à coup de bélier euh, celle des autres, mais bien au service de ton évolution, au service de ma mise en demeure. Alors, pourquoi je te parle de mise en demeure euh... okay, Ça m'envoie de la sensibilité, je suis en train de tourner en rond. Pourquoi euh... Okay. C'est pas à toi de t'adapter aux autres, c'est aux autres à s'adapter à toi. Et aux règles. Ah, d'accord. Ah, décidément, il y a plein d'informations avec toi, Béatrice. Euh... Ouais non, OK, ça me redit, je veux défoncer les autres à coups euh, coup de marteau. Pourquoi Parce que je me sens je me sens pas à ma place. Et comme je projette ça, je projette ça à l'extérieur de moi parce que je veux ah, OK, tu veux pas endosser la responsabilité de ton, de ton propre échec, de ta propre structure. Il, faut, il te faut il te faut quelque chose à l'extérieur, il te faut un bouc émissaire à l'extérieur pour toi pouvoir te défouler et pouvoir respecter l'énergie qui demande à exister à travers toutes tes créations et ton côté créatif et ta sensibilité voilà je l'ai sorti euh, en vrai il te faudrait une séance à part entière avec, euh, avec moi ou avec un autre Béatrice euh, sur ce thème précis parce qu'il y a beaucoup trop à dire dans, dans une seule euh, en moins de 10 minutes en fait c'est pas, euh, pas possible pour moi de, de tout traiter maintenant euh, mais je vais faire ce que je peux donc, oui, en gros, le véritable thème, c'est, euh, je ne sais pas, que, en fait, tu ne sais pas utiliser ton énergie de création, tu ne sais pas utiliser ta sensibilité, ta créativité, le, euh, le côté je me détends, je suis dans un espace, tu n'arrives pas à créer un espace sécurisé autour de toi pour pouvoir, que tu puisses te sentir forcément en sécurité et que tu puisses... Pouvoir te détendre, prendre ta toile, ton pinceau et créer. Et créer comme tu l'entends. C'est vraiment la liberté par la créativité, par la création de manière concrète. Donc ça vient, ta structure me dit et me raconte, je préfère le thème raconte. Euh, ta structure me raconte, Bah en fait, j'ai pas le droit de créer. J'ai pas le droit d'être euh, à l'aise avec moi-même. Il faut toujours que j'ai des défenses. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi J'ai pas l'impression. Ouais, non, c'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup Béatrice. Belle soirée.